Bonjour Herman. Bonjour Hamid. Alors, ravi de vous retrouver. Avec vous, on va parler aujourd'hui de holding. C'est un animal un petit peu bizarre hein, qu'on retrouve surtout euh, sur la Bourse de Bruxelles. Alors, je sais que la Banque de Groove, Peter Kam, y a consacré une belle étude de 120 pages. Donc, on va en parler à une version, je dirais, raccourcie ici. Euh, alors, c'est assez étonnant parce que c'est un instrument financier qui n'avait pas toujours une très bonne réputation de par son opacité. Euh, et puis aussi parce que c'était souvent un instrument qui a été utilisé par certaines grandes familles à un moment donné pour contrôler un certain nombre d'entreprises. Tout à fait. Le holding à l'origine était plutôt un instrument de contrôle. Les trois holdings que, que les anciens parmi nous retiennent sont Almanay, la Société Générale de Belgique, oui. Et GBL. Il y en a deux qui ont disparu ou changé de nom et une qui existe toujours qui est GBL. Et beaucoup de ces sociétés holding, euh, aussi des petites, se sont transformées en de véritables petits instruments, petits fonds d'investissement et non plus comme des purs instruments de, de contrôle, avec non seulement plus de diversification, mais aussi plus de euh, transparence et plus d'ouverture. Donc plus de transparence et diversification. Ce qui veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui est intéressé à acheter euh, un holding, en fait, il a une diversification automatique qu'il n'aurait pas s'il si s'était contenté d'acheter c'est une simple action alors il y a deux choses. La première, comme vous le dites, diversification. Quand vous achetez un holding, vous achetez beaucoup de participations, dans certains cas parfois des centaines de participations. Et la deuxième chose, vous avez une gestion professionnelle puisque le but de la holding, c'est n'est pas une ASBL, c'est de gagner de l'argent pour elle-même, mais aussi pour, les, pour ses actionnaires, y compris les minoritaires qui rachèteraient une action de haute de société holding. Alors justement, est-ce qu'elle gagne de l'argent et comment ça se traduit J'imagine qu'on le voit à travers leur performance. Alors effectivement, elle gagne de l'argent parce que leur valeur intrinsèque augmente et le marché apprécie ça puisque les cours montent et parfois les Cours montent même plus vite que la valeur intrinsèque. Le cas typique, c'est Sofina qui cotait pendant très longtemps avec une décote. Moi, j'ai connu Sofina encore avec des décotes à deux chiffres. Et maintenant, Sofina cote avec une petite prime. Donc, la valeur intrinsèque de Sofina a monté, mais le cours de bourse a encore plus monté. Les gens apprécient ça à tel point que si vous regardez depuis 10 ans, les performances des holdings en moyenne, notre couverture de notre 15 holdings en Belgique et en France, en moyenne, on fait 10% par an, beaucoup plus que l'Eurostox où on est à plus 7, plus 8%. Et plus donc. que le Bel 20 aussi. Et plus que le Bel 20, oui. Alors, justement, euh, Herman, dans les holdings, on va dire qu'il y a deux catégories. Il y a celles qui sont investies bah, essentiellement dans des sociétés cotées et puis d'autres plutôt dans des sociétés non cotées dans lesquelles on peut ou pas trouver un certain nombre de pépites vous semblez plutôt opter pour la deuxième option pour quelle raison Effectivement si vous investissez dans une holding qui n'investit que dans du côté, vous pourrez vous poser la question quelle est la plus value de ça Je pourrais ouais. le faire moi-même ça c'était ou plutôt c'était le cas typique de GBL qui investissait dans des sociétés comme Total comme Lafarge des choses comme ça et vous avez les holding qui investissent dans des sociétés non côté. d'abord il y a ce côté rareté il y a ce côté excitant parce que ce sont des nouveaux domaines dans l'internet euh, dans l'environnement dans l'énergie tous des domaines un peu plus un peu plus opaques mais aussi un peu moins accessible aux petits investisseurs il ne lui reste donc comme solution pour investir là-dedans que le faire via une holding, qui en plus a la chance de, des professionnels, professionnels in-house hein, de pouvoir choisir les meilleures, euh, les meilleures participations. Et puis à terme, évidemment, c'est le but, vous le disiez vous-même, passer à la caisse. Alors effectivement, investir à travers une holding permet d'avoir la diversification, la performance, vous l'avez indiqué. J'imagine que tout ça coûte de l'argent. Vous avez parlé d'un certain nombre, bah, il y a le staff, les analystes, tout ça, il faut les payer. et Ils sont très compétents, donc ils sont chers, j'imagine. Est-ce que ça se traduit dans les frais de gestion alors, les performances boursières, d'abord, sont en net de frais. Hein. Vous ne payez plus de frais supplémentaires. Évidemment, toute gestion et, euh, et tout travail mérite, euh, mérite juste récompense. Il faut savoir que la plupart des holdings ont des frais de gestion extrêmement faibles. Dans notre étude, nous, nous avons calculé qu'en moyenne, cela se monte à 0,5% de, de la valeur intrinsèque. Ah, okay. Ce pourcentage fait rougir beaucoup de fonds bancaires. Alors, est-ce que je peux dire en, en terminaison, si je peux dire en conclusion, euh, que la manière la plus simple d'investir dans les holdings, hein, après tout ce que vous venez de dire, bah, c'est d'en prendre une qui est bien décotée, et puis euh, d'attendre, et puis je... c'est bingo, non Une qui est bien décotée, mais pas que ça. Il faut savoir que certains certaines holdings ont des fortes décotes, mais justifiées, parce qu'elles sont trop endettées, parce qu'elles ne sont pas transparentes, parce qu'elles ont un track record pas toujours, euh, pas toujours très bon. Donc la décote risque de durer. Exactement. Donc il faut plutôt choisir des holdings où la décote vous semble trop, euh, trop élevée par rapport à ce que vous croyez. Et nous, on a calculé des targets des cotes pour certains holdings et on les compare aux décotes euh, réelles. Si la holding décote plus qu'elle ne devrait coter, alors elle fait partie de nos listes d'achat. Donc c'est un peu plus compliqué que ce que j'imaginais. Voilà, dans notre liste d'achat, on a une dizaine, parfois certaines assez petites. Euh, je citerai peut-être trois noms parmi les grosses, parmi les plus liquides, euh, qu'on aime bien. C'est Diterraine, GBL et Bois Sauvage. Parfait. Merci Herman pour toutes ces explications sur euh, cet animal un petit peu bizarre qu'est le holding. Merci mille fois. Merci Amine.